Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint Sacrement. Et avec ma consoeur Sylvie, nous allons discuter brièvement de cette fête avant le démarrage dans un instant de la célébration eucharistique consacrée à cette solennité. Sœur Sylvie, que pouvez-vous nous dire de cette fête du Saint-Sacrement Merci, Sœur Léonce. chers frères et sœurs, bonjour. Je peux dire tout simplement de cette solennité que nous fêtons aujourd'hui, sans être spécialiste de théologie et de doctrine, que cette fête nous ramène 2000 ans plus tôt. À la veille de la Passion du Christ, où le Seigneur Jésus-Christ, dans la plénitude de son amour, s'est offert, il a fait le don de soi pour le salut de l'humanité. Cette fête du Saint-Sacrement a encore une importance particulière pour les Dagovis, ceux-là qui sont choisis par le Créateur, Dago du Esprit Saint, qui est dans la chair aujourd'hui parmi nous, celui-là même qui avait envoyé 2000 ans plus tôt son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. La célébration eucharistique de tout à l'heure, à l'honneur du Saint-Sacrement, dite Noël sera célébrée déjà par qui Pour cette grande solennité, nous avons l'honneur d'accueillir l'éminence Pierre Cardinal Assorba, le préfet du Dicaster chargé des œuvres pontificales et missionnaires de la mission de Bonhomme. Il y aura également pour l'animation la chorale française, qui se chargera de louer avec nous le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique. Merci, Sœur Sylvie. Frères et Sœur Andago, dans un instant, sera le début de cette messe dite en l'honneur du Saint-Sacrement, que nous vous invitons solennellement à suivre. Bonne fête du Saint-Sacrement à chacun et à tous. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. Il a rassasié du miel du rocher. En ton nom d'Ago, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. La grâce de Dago, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, soit toujours avec vous chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce dimanche 14 juin 2020 pour célébrer le Saint-Sacrement. Cette fête commémore l'institution du Sacrement de l'Eucharistie. Elle nous rappelle l'alliance éternelle qu'a scellée avec nous, notre Seigneur et Sauveur Foufou Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, le Christ, notre Sauveur, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dago, Dieu Tout-Puissant. Agneau Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde d'aller nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux, de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui viendrait avec toi Dagbo, qui est Père, Fils et Esprit, sans maintenant et pour les siècles sans fin. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome au vie chapitre 8, les versets 2 et 3, puis 14 à 16. Moïse disait au peuple d'Israël, Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. D'abord le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non Il t'a fait passer par la pauvreté il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas d'abord le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole de d'abord Dieu Tout-Puissant. lecture Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Dagovie. chapitre 10 les versets 16 à 17 Frères la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ Puisqu'il y a un seul pain la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Il avec eux, et avec nous aussi, pour de Jésus-Christ selon Saint Jean, au Dagbouvi. à toi Seigneur. Au chapitre 6, verset 51 à 58. En ce temps-là, notre Seigneur Foufou Jésus, notre bien-aimé et sauveur, disait à la foule Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Fofo Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dago, Dieu Tout-Puissant. mes frères bien-aimés, ce dimanche 14 juin, nous fêtons le Saint-Sacrement. Et nous avons raison de le fêter. De mémoire d'homme, et tant qu'on peut se rappeler, je pense que depuis 2000 ans, c'est le seul sacrement que l'on adore en se représentant que Jésus-Christ, le Christ, y est vraiment que les chrétiens adorent, le Saint-Sacrement. C'est ce saint sacrement que nous vénérons, que nous exposons, que nous vénérons. C'est ce Saint-Sacrement que nous utilisons quelquefois dans les délivrances et dont vous connaissez tous les bienfaits. C'est ce Saint-Sacrement que exposé vous vous confiez à Jésus dans votre intimité et vous avez les résultats de ce que vous demandez. Ça veut dire que le Saint-Sacrement est vraiment vivant. Il est vivant. Jésus est vraiment vivant dans le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement ne se consacre que dans l'Eucharistie, dans la célébration eucharistique. On ne peut pas consacrer le Saint-Sacrement ailleurs. Donc c'est tout un processus qui aboutit au Saint-Sacrement. Ce Saint-Sacrement, je voudrais nous rappeler, nous renvoyer à ses débuts. Souvenez-vous à travers nos lectures, il y a 2000 ans, à l'avènement de Fofo Jésus-Christ, lors de son dernier repas, celui-là qu'il prit avec ses douze apôtres, ses proches collaborateurs. Au début du repas, il a pris le pain, il rendit grâce à Dago et le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres qui étaient présents en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Je voudrais que vous fassiez attention à deux De là. Il a rendu grâce et il a béni. Et à la fin du repas, il a pris la coupe, il a aussi rendu grâce et il a béni. Ça veut dire que ça fait objet de bénédiction, de sanctification que nous avons perpétué, que nous perpétuons depuis les apôtres jusqu'ici. Ça ne se fait pas n'importe comment, vous le voyez quand les prêtres célèbrent. C'est le plus grand souvenir d'amour, de partage, partage de son corps et de son sang que Jésus nous a laissé. Comment ne pas le fêter? Nous dirons toujours « Jali Jali Adago et « Merci à son fils, notre frère, notre grand frère, Foufou Jésus-Christ » par qui tout cela se réalise. C'est un don de soi qui, depuis ce temps, continue de nous maintenir dans le Christ. C'est un don de soi. Ça veut dire que même si c'était prévu, c'est un sacrifice que lui-même il a consenti, qu'il a accepté de faire. C'est un effort louable. En matière d'effort, vous savez, Jésus-Christ est venu accomplir tout cela parce que son Père le lui a demandé et qu'il a accepté de faire ce don de soi il y a 2000 ans. Je nous renvoie beaucoup d'années derrière pour nous rappeler au temps d'Abraham, notre aïeux, quand Dagbo lui a demandé d'aller offrir son fils en holocauste. Abraham n'a pas discuté, il a pris son fils unique et il est allé effectivement sur la montagne pour sacrifier l'enfant. Rappelez-vous, quand il a pris le couteau pour l'égorger, pour le sacrifier, Dagoul a dit, ne fais pas ça. Ne lui fais pas de mal. Regarde dans le buisson qui est à côté, tu verras un bélier qui s'est pris les cornes dans le buisson. Prends ce bélier et offre-le-moi en place de ton enfant. J'ai vu à quel point tu m'obéis si tu as accepté de me sacrifier ton enfant unique et de dire, et de dire puisque Abraham, tu n'as pas hésité à le faire, Par-delà ce que je te donnerai beaucoup d'enfants qui seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et les sables du bord de la mer, j'enverrai moi-même mon fils pour sauver l'humanité, pour sauver tes enfants. C'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans. Donc il y a un effort qui appelle le réconfort. Il y a un effort nécessairement en toutes choses et tout chrétien, tout d'agovi devrait le savoir, il y a un effort, d'abord, qui appelle le réconfort. Ça nous a été dit dans la première lecture, dans laquelle Dagbo a arraché ses enfants israéliens de la servitude et de l'esclavage en Égypte. Il leur a fait traverser le désert pendant 40 ans, désert aride, de chaleur, de scorpions, de famine et de soif. Il a dit, je le fais pour vous éprouver, pour éprouver votre foi. Je le fais pour voir jusqu'à quel niveau vous m'obéirez, vous m'obéissez. Et vous savez que ça n'a pas été facile. 40 ans de traversée du désert. 40 ans de traversée du désert, à l'issue desquels... Ils ont pu joindre la terre promise. Vous retiendrez tout cela pour dire que ce qui se passe aujourd'hui avec nous dans la mission de Guaname ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Et ça devrait être toujours comme ça dans la vie des hommes. Il faut souffrir avant de prétendre à un quelconque bien. Il faut l'effort avant le réconfort. C'est important. Rien n'est acquis facilement dans la vie. Dagovi, vous savez ce dont je ferai allusion en disant que nous traversons des moments un peu difficiles qui demandent que chacun fasse d'efforts et que ce n'est qu'au bout de cet effort que nous pourrons espérer un réconfort. Oui. Le réconfort, nous l'aurons parce que Dago promet et il le fait. Dieu promet et il le fait. Dieu a promis et il le fera. Donc restons tout en confiance. Restons tout en confiance parce que nous savons que Jésus ne nous a jamais laissés. Il est dans ce pain qui nous a fait partager. Il est dans cette coupe sa coupe, la coupe de son sang que nous buvons. Donc Jésus ne nous laisse pas. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il y a, je vais vous dire, mes frères et sœurs, il y a de la vérité dans ce que l'on dit, que ce, tout le monde n'y croit pas, la vérité de la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. Il y a des prêtres qui, en célébrant, après avoir consacré l'hostie et le vin, ont eu quelquefois des hésitations dans leur cœur, ça c'est arrivé, qui ont eu des questionnements, qui se sont dit, est-ce que vraiment Jésus est là-dedans Et vous avez entendu des histoires, des prêtres qui ont levé le, le corps du Christ euh, consacré et qui n'ont jamais pu le descendre parce que leur foi a chancelé, parce qu'ils ont douté de la présence du Christ. Je vous dirai mieux, il y a 1200 ans, ça dire 8 siècles après Jésus. Il y a eu un grand mystère. Ça s'est passé en Italie, dans le village, en ce temps, village de Lanciano. Le La village de Lanciano, où le prêtre célébrant, après avoir consacré l'hostie, et le vin qui se transforme en corps et en sang de Jésus s'est mis à douter. Alors, dans sa main, l'hostie est devenue une viande. Et le vin qu'il a consacré est devenu effectivement sang. Il y a 1200 ans. Des échantillons de ce corps là qui est, de cette chair qu'il a eu et de ce sang ont été analysés à travers le temps. Et récemment, je crois en 2012, la dernière fois en 2012. Parce que depuis 1200 ans, la chair est restée vivante. Ça n'a pas pourri et ça n'a pas été conservé. Et le sang, s'est transformé en caillot, bien sûr, mais resté sans. Donc les dernières analyses qui ont été faites par les experts, plusieurs experts assemblés, ont confirmé que c'était vraiment de la chair, avec tout ce que la chair comporte de nos jours dans les analyses médicales. Et ils n'ont rien compris que cela puisse être conservé pendant tout ce temps, pendant 1200 ans. Et la conclusion, leur conclusion a été que cette chair est vraiment chair et ce sang est vraiment sang. C'est ce que vous allez manger que vous allez boire tout à l'heure. La chair du Christ, dont Jésus a parlé dans l'évangile par l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure en disant « Je vous donnerai mon, mon, ma chair et mon sang à manger et à boire. Ceux qui mangeront cette chair et qui boiront ce sang auront la vie éternelle. Et à leur mort, je les recevrai. » C'est aussi de ce corps de Jésus et de son sang que l'apôtre Paul a parlé dans la deuxième lecture en disant « Le pain que nous partageons, l'unique pain que la multitude se partage ainsi que la coupe, que cette même multitude se partage, fait de nous un seul homme, un seul homme en Jésus-Christ. » Donc, frères et sœurs, c'est un mystère qui est grand, qui est important qui mérite d'être célébré annuellement, ce que nous faisons aujourd'hui. je vous invite à la méditer et à la prendre très au sérieux, parce que le Saint-Sacrement, ce n'est pas de l'amusement. Les, les chrétiens le savent, ils le comprennent et ils l'ont adoré depuis ans, en tout cas, et physiquement, avant que Dieu le Père n'arrive dans la chair et à Gourmet depuis 11 ans. Je vous invite à prendre tout cela très, très au sérieux et à ne pas oublier surtout l'enseignement qui est dans la première lecture de, du réconfort que l'on doit avoir après l'effort. Je vous remercie en vous invitant, et comme j'ai vu que vous le faites là, à adopter les mesures préventives contre le coronavirus qui se en ce moment. Merci beaucoup. Je crois en Dieu. besoin de pain pour vivre, le pain matériel pour nourrir le corps, le pain de la parole pour nourrir l'âme et le pain de l'amour pour nourrir le cœur. Laissons monter vers d'abord notre prière. Pasteur de notre Église, que la fête du Saint-Sacrement célébrée aujourd'hui soit pour chacun d'eux un moment de communion intense et de joie avec Jésus dans le mystère de l'Eucharistie. D'abord, remplis-nous de ton esprit. en quête de justice et de liberté, que Jésus, don de Dieu, puisse y être accueilli comme nourriture pour la vie du monde. D'abord, soit favorable à nos appels. Marchez dans le désert pour jauger notre foi. Donne à ton peuple de répondre positivement à ton attente par son obéissance et sa fidélité. Tends l'oreille à nos supplications. communauté chrétienne, qu'elle trouve en Jésus pain de vie, la vraie nourriture dont elle a besoin pour témoigner de la bonne nouvelle. Dagbo, soit favorable à nos appels. Dagbo, Dieu de tendresse et d'amour, toi qui ne cesses de nourrir ton peuple avec générosité, afin qu'il parvienne là où tu veux le conduire, entends notre prière. Accorde à tous tes enfants la nourriture qui fait vivre par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde d'Ago, notre Seigneur, à ton Église le bien de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous.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 afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'aillot sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communisent à ces sacrements, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprayer de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi, du ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi en ce jour de la semaine. Nous célébrons le jour où notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Nous te prions, Dago. Sanctifie tes offrandes en répondant sur elles ta grâce, qu'elles deviennent pour nous le corps, et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et les yeux levés vers Dagbo, son Père, notre Père, il rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau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 Mon Seigneur et mon Dieu. faisons ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Dago, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en a pas au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par toi-même, Dago, en un seul corps. Souviens-toi, Dago, notre Dieu de ta très sainte église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton vicaire et frère jumeau de fou jésus le père Christophe XVIII. Ses collaborateurs directs, les cardinaux, les évêques représentants de ton vicaire dans les diocèses ou non, en particulier ton serviteur éminence le junior, et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Dagbo, Dieu de bonté et de miséricorde. Sur nos tous, Dagbo ici présent, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, particulièrement sur toutes les intentions déposées à ton hôtel. permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps,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 Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue de Dago, notre Père. de tout mal d'Ago, notre Père. délivre les Dagovis ici présents et d'ailleurs, des ennemis visibles et invisibles. délivre les de toutes sortes de maladies, même incurables, des envoûtements, des mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et de ses suppôts, faites la grâce la santé de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Amen. Donne la paix aux Dagovis. donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes leurs activités qui t'honorent, leurs familles. Accorde du travail au chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, libène de l'aveuglement du péché, libène de l'endoucissement du cœur, et rassure nous devant nos ennemis et nos persécuteurs, en cette vie où nous avons foi en ta puissance, et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les sans fin. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ce d'hier et d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, ne regarde pas nos transgressions de ta loi, ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques de miséricorde et nos manques d'humilité, mais la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Que la paix de Dago, notre Dieu, soit toujours avec vous. Et Amen. Frères et sœurs de la charité, dans l'amour de Christ, donnez-vous la paix. sous les invités au repas repas Seigneur. Voici Voici de Dagbo. Dieu notre Père, le Christ sauveur qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous guérissent pour la vie éternelle. Amen. Moi, Gracias. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. » Prions encore le Seigneur. « Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous, avons, nous en avons ici bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles sans fin. »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 Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, d'amour est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et oh Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chez et dans la joie du jour, dans la joie de ce dimanche heure, 14 juin, que nous avons célébré avec faste à travers cette Eucharistie, je vous invite à une action de grâce méritée. M. Dagovi, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les fidèles qui ont assisté à cette célébration eucharistique. Je remercie très sincèrement et tout le clergé de la mission de Baname pour l'organisation de ces événements, et en particulier de celui-ci. Je ne passerai pas sous silence la bonne prestation de notre chorale des jeunes que je félicite et que je vous prie d'acclamer et ça c'est pour la gloire de Dago. tout est grâce le, le Seigneur est avec vous Parce que Dagbo, Dieu Tout-Puissant vous bénisse Père, Fils le Saint-Esprit, allez demeurer dans la paix du Christ.